Chers traders et investisseurs, mercredi 20 novembre, bonjour. Alors, nous avons atteint notre objectif hier matin pour la quatrième fois consécutive en swing trading, même si nous n'étions pas impliqués dans ce dernier trade. Félicitations, bravo à ceux qui l'ont suivi quand même. Donc nous avons touché les 13 380 comme nous avions exactement prévu. Mais... Les choses ont changé depuis et nous ne sommes plus haussiers à court terme pour le moment. Nous hésitons et observons attentivement. Nous pourrions bien retourner voir 12 990 plus vite que prévu, notre premier objectif à la baisse sur le DAX. Et croyez-moi, ce marché ne sent pas bon et nous sommes très très méfiants. Et nous pourrions bien, même si à cette heure, cette, cette allégation n'est qu'une hypothèse, avoir cassé la mécanique haussière qui perdurait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, méfiance, méfiance, soyez extrêmement prudents. Nous naviguons à vue. Attendons les prochains événements, les prochaines heures, les prochains jours. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3 accompagnés de deux médailles. Nous espérons un après-midi aussi actif. Il y a les minutes de la Fed également à 20h ce soir. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.